sur plus sûrement genou les livres voilà. Attends, ah mais bouge ta tête toi C'est bon <rires> <rire> Salut ah, Parce qu'il faut que tu montes la main plus haut en fait. Tu vois, je suis hors, ça donne des conseils. Allô Encore des coups. Pour ça, Je vous jure qu'ils étaient horribles parce que tu comprenais rien à ce qu'ils disaient. Tu vois Genre, enfin, je comprenais ce qu'ils disaient, mais eux, ils comprenaient rien. à ce stop. Stop. Toujours un petit peu différent des autres. En fait, on, on plie le, le coin de la carte comme ça. Il pas... Y a pas de... On déchire le coin de tout ça, proprement, le petit coin de carte. Et regarde, c'est très rapide, hein. attention. Et il vient se recoller sur la carte. Oui. La carte oui. Où est la carte différente Ici ouais. La carte différente Oui Non. Bah si, ça me dit. Non. En fait, la, la carte différente, c'est le jeu clair. Parce Parce ici, on a un roi. Ici, on a un autre roi. <rire> ici, un troisième roi. Un quatrième. Et un sixième roi. <rire> j'espère que ça vous a plu. Evie, Evie, alors prenez une carte. je dois pas l'avoir, d'accord. Hein Comment ça se Vous l'avez vu oh, on... Ah non, mais non, euh, euh, non, non, on va refaire. Vous faites étaler okay. les, les cartes un peu comme ça. Et regardez ce qu'il y a entre les as il y a les as, je cague des doigts et je fais comme ça il réapparaissent Celle-ci là Ouais entre les as, celle qui entre les as Prenez-la Bah ouais c'est la. celle que j'avais... Celle-ci la bonne regarde C'est la bonne Ah oui c'est celle-ci la bonne du coup. en C'est deux carreaux, vous êtes Deux carreaux Je vous la laisse en souvenir dans le coeur Wow, vous êtes trop fort <laughs> <laughs> Alors, ah ben, trop fort